pour votre, place, enfin, votre présence, merci d'être resté du coup aussi. Euh, merci aux membres du jury, euh, pour, en, ici et à distance, d'avoir accepté de, de jouer ce travail d'évaluation. Euh, je vais commencer. Euh, oui, c'est bon, on va y arriver. Je commence cette présentation en rappelant que le travail de recherche est une activité éminemment collective, euh, que ce que je vais présenter aujourd'hui et ce que j'ai présenté dans le ma manuscrit écrit, c'est le résultat d'un ensemble de collectifs, euh, voilà, qui, qui ont été euh, absolument incroyables. C'est pas, enfin, pas exhaustif, en fait, toutes les photos qui sont là, mais c'est pour euh, mettre en avant le, le nombre de gens avec lesquels on interagit, on collabore, avec lesquels on échange des idées. Et donc, euh, le, L'évaluation d'un travail d'HDR, euh, c'est censé être quelque chose d'individuel, pardon, euh, mais euh, moi je le vois comme quelque chose qui est plutôt le résultat d'un ensemble de collectifs euh, qui se sont euh, croisés. D'ailleurs, qu'il y a des recoupements entre les collectifs. Euh, voilà. Et euh, je le remercie donc toutes ces chercheuses et chercheurs et surtout les étudiantes et les étudiants avec lesquels j'ai eu euh, la chance en fait de collaborer. Et je précise que par la suite de ma présentation, je vais utiliser, euh, comme je l'ai fait dans la manuscriture, la règle du féminin lambda, euh, pour des raisons de simplicité et des raisons symboliques. Donc, mon travail euh, et, le, et le manuscrit que j'ai rédigé, il se place dans le contexte du dépassement des limites planétaires, donc, ce sont les, les limites euh, définissent l'espace de durabilité euh, pour l'humanité, avec euh, le constat euh, des scientifiques qui est que six de ces neuf, neuf limites. Euh, ont été euh, franchis. Sachant que les mécanismes qui sont associés à chacune de ces limites euh, sont extrêmement interdépendantes, le dépassement de chacune de ces limites est extrêmement préoccupant, et c'est notamment vrai pour la biodiversité, puisqu'elle qu'elle rend un, un grand nombre, elle, elle remplit des fonctions écologiques qui euh, jouent sur les mécanismes qui sont associés aux autres limites planétaires. Et euh, dans ce contexte-là du dépassement des limites planétaires, Bon. Euh, ça me rappelle une soutenance de la semaine dernière <rire> on avait le même point euh, dans, dans ce contexte des dépassements euh, des limites planétaires il y a un secteur qui joue un rôle particulièrement central, c'est le secteur agricole et alimentaire euh, puisqu'il est considéré comme la principale cause et la, aussi la principale victime euh, du dépassement des limites planétaires et donc même si je me suis au cours de mes nombreuses expériences et échanges avec des scientifiques qui intéressés à différents écosystèmes cette présentation, elle va être centrée sur le lien entre biodiversité et agriculture, avec le, le focus sur le paysage, puisque dans mes recherches, je mobilise les théories en écologie des paysages et des communautés pour euh, comprendre ces questions, ces interactions entre biodiversité et agriculture. Et donc, euh, je me permets de remobiliser un, un schéma conceptuel qui est un travail collectif, pour, euh, si vous en êtes ce que je vous ai dit en introduction. C'est un, un schéma conceptuel qui est issu d'une un, réflexion au sein de l'INAFOR. Euh, et qui montre la place centrale du paysage, qui va fournir des ressources à l'ensemble d'espèces en interaction, qui ont des fonctions écologiques, qui sont des services écosystémiques qui bénéficient à des actrices, notamment des actrices, qui vont, en lien avec le contexte institutionnel dans lequel elles se trouvent, euh, prendre des décisions, soit individuelles, soit collectives, pour gérer ce paysage. Et donc, pour euh, euh, appréhender ces, cette euh, Question qui est assez complexe d'interaction entre agriculture et biodiversité, et puis aussi réfléchir à, à la place du secteur agricole dans ce contexte du dépassement du planétaire. Euh, J'ai la question euh, qui est un peu euh, ambitieuse autour de trois euh, questions plus précises. La première, c'est quelle est l'influence des changements de des terres et des autres changements, notamment les changements climatiques, sur la biodiversité des paysages agricoles euh, Dans un deuxième temps, comment euh, l'hétérogénéité des paysages. Peut jouer un rôle par rapport à ça? Est-ce qu'elle favorise la biodiversité et les services écostémiques? Et enfin, est-ce que l'hétérogénéité des paysages représente un levier d'action, notamment au travers des paysages? Euh, je commence par rappeler que les changements de population des terres dans le contexte agricole ils sont de deux types. Euh, donc, une augmentation des surfaces et une diminution des surfaces. Donc, la carte à gauche montre que finalement, la diminution des surfaces agricoles elle est plus fréquente. Euh, à l'échelle des pays, euh, de l'ensemble des pays. Euh, mais bien sûr, donc, ces deux tendances, elles coexistent à des échelles, à différentes échelles spatiales, euh, donc, euh, au, au niveau intranational, même au niveau euh, local, puisque au sein, par exemple, d'une même vallée des Pyrénées, on peut avoir des dynamiques d'abandon et des dynamiques d'intensification. Ces deux dynamiques sont, euh, intensification et, et abandon, sont euh, en fait liées. Donc, compte tenu du fait que cette dynamique d'abandon est euh, finalement plus fréquente que... Euh, vous imaginez et finalement sous étudié comparé à la dynamique de l'intensification, j'ai commencé mes travaux de recherche par la question de l'abandon et dans un cas particulièrement important pour la biodiversité, que celui de la Méditerranée, qui est un point chaud, pardon, un point chaud de biodiversité. Et j'ai commencé donc avec des approches, notamment une méta-analyse qui a permis de comparer les, enfin, les, la dynamique des espèces d'oiseaux entre les années 70 et les années 2000. C'est ce qu'il y a donc, sur euh, différents sites euh, qui sont présentés sur la carte et qui montrent que différentes caractéristiques euh, des espèces vont jouer sur, sur euh, influencer la dynamique temporelle des espèces. donc C'est bien sur euh, l'habitat, on a une espèce de milieu ouvert qui diminue plus que les espèces de milieu euh, forestière, ce qui est assez facile. Mais on a aussi d'autres euh, traits, donc d'autres caractéristiques des espèces qui influencent cette réponse. Euh, C'est notamment le statut migratoire, euh, l'amplitude d'habitat, donc, le degré de spécialisation de l'espèce, ou encore donc est-ce que cette espèce est plutôt euh, distribuée au sud, donc adaptée à des climats chauds euh, ou à des climats froids, donc peut-être antarctique. Et selon euh, on, on s'aperçoit que c'est assez difficile finalement d'interpréter euh, le rôle de ces traits, puisqu'on peut avoir parfois des corrélations entre les traits des espèces. Que, par exemple, dans le cas méditerranéen, on a très peu d'espèces forestières endémiques de la région méditerranée. Et c'est cette étude, mais aussi d'autres études que j'ai euh, conduites en Afrique, qui m'ont amené à prendre conscience de la nécessité d'intégrer le changement d'utilisation des terres et le changement climatique pour comprendre euh, la dynamique de la biodiversité, ce qui a donné lieu à, à un papier de positionnement en 2010. Euh, j'ai mentionné que j'ai travaillé euh, pendant un certain temps en Afrique et je me suis notamment intéressée à la dynamique d'embroussaillement des savanes. Euh, qui, comme cette carte le montre, est beaucoup plus fréquente qu'on qu peut imaginer, donc c'est des couleurs en vert. Euh, en fait, cette dynamique d'embonsaillement, donc d'augmentation de verminus, elle est euh, corrélée à l'augmentation du carbone atmosphérique, mais aussi à l'augmentation de, de l'herbivorie, la, de des herbivores, et la diminution de la fréquence des incendies. Et pour comprendre comment euh, cette dynamique est largement euh, répandue influence la biodiversité. Euh, j'ai euh, utilisé un jeu de données euh, que j'ai moi-même constitué au Swaziland, qui a permis de comparer la distribution des espèces d'oiseaux en 1998 et en, en 2008, donc seulement à 10 ans d'écart, qui a permis de confirmer que les espèces de milieux verts euh, sont et ont diminué sur cette période, euh, alors que les espèces de savane fermées, boisées, ont, elles, augmenté. Euh, et cette, euh, cette première étude, en fait, elle a été d'autres études à des échelles régionales plus larges qui ont confirmé que cette dynamique d'embrossaillement des savales est bien le principal facteur qui, influence, qui explique la dynamique des populations d'oiseaux au niveau régional. Là encore, comme je l'avais montré dans le cadre de la région méditerranéenne, j'ai contribué à mener des études sur l'effet de la diminution des fréquences d'incendie qui ont montré que c'était encore un, un ensemble de caractéristiques des espèces, de traits des espèces qui euh, permettent d'expliquer euh, plus finement euh, leur variations dans le temps, notamment euh, le régime alimentaire et euh, l'endroit le, où elles où elles euh, se Si on revient à la méta-analyse que j'ai présentée sur la diapo d'avant, euh, on note que euh, les espèces agricoles ont une grande euh, diversité de, de réponses, et notamment euh, certaines espèces, les espèces sédentaires, ont augmenté entre les années 70 et 2000, et pour euh, comprendre pourquoi ces espèces qui sont plutôt associées au milieu agricole, alors qu'on est dans une dynamique d'abandon de dépréciation pastorale, pourquoi est-ce qu'elles vont monter euh, Une des espèces auxquelles on s'est donc c'est l'alouette lulu, avec euh, une étude qui a euh, permis de cartographier les territoires des mâles d'alouette lulu sur le site de Saint-Loup. Et en faisant ce travail de cartographie, on s'est aperçu que chaque petit polygone euh, en fait, euh, on tombe à chaque fois à cheval entre une zone avec euh, du bleu ou du vert, donc c'est un peu les, les garrigues fermées, euh, boisées, euh, et puis une tache plutôt jaune clair ou violette qui correspond au pelouses et aux vignes. Euh, sach... Sachant qu'on a une dynamique d'augmentation de, des vignes dans cette zone du saint loup du fait euh, du dynamisme de l'appellation du euh, col. Et donc, ça, c'est tout à fait cohérent avec une des hypothèses en écologie du paysage, qui est celle de la complémentation de différents couverts au niveau du paysage. C'est schéma en bas à droite. Donc, finalement, c'est le fait qu'on ait eu cet embroussaillement, cette augmentation des lignes en parallèle de, du maintien, voire de la réouverture de certains milieux avec ce l'exploitation des qui explique l'augmentation de cette espèce qu'il faut introduite au milieu. C'est sur la base de ces travaux sur la complémentation au niveau du paysage. Euh, que j'ai pu participer, j'ai eu l'opportunité de participer à un atelier euh, qui a été organisé par euh, Léon Farig et, et jean louis Martin, qui sont tous les deux euh, là euh, à distance et en, en présentiel. Je les remercie au portage. Euh C'est un, un, une réflexion qui a été euh, assez importante pour la suite de, de ma carrière, comme vous allez voir. Donc, qui est centrée sur le rôle de l'hétérogénéité des paysages pour la biodiversité, avec deux grandes idées. Donc, la première, c'est que l'hétérogénéité, elle a deux composantes. Les de composition, qui est le nombre de couverts différents qu'on a dans le paysage, et les de configuration, qui est euh, la forme des patchs de, de couverts dans ce paysage. Et chacun de ces, chacune de ces deux composantes peut avoir un effet sur la biodiversité, soit positif, parce que par exemple, on a des poules d'espèces associées aux différents couverts qui sont différents, Donc, plus on a de couverts différents, plus on a de biodiversité au niveau du paysage. aussi parce qu'on a ce phénomène de complémentation, dans le cadre de l'alouette de et à l'inverse, on peut avoir des effets négatifs de l'hétérogénéité qui sont liés soit au fait que quand on augmente le nombre de couverts, on peut potentiellement avoir par malchance, entre guillemets, des couverts qui apparaissent, comme par exemple dans ce cas-là, les couverts qui sont en vert, qui vont être moins favorables pour la biodiversité, par exemple des couverts avec plus de sol nu ou des pratiques plus intensives. Donc là, on risque d'avoir un effet négatif. Un autre effet potentiel, donc plutôt sur la configuration, c'est que quand on, augmente la, on diminue la taille des patches, on peut aussi avoir les effets qui sont classiquement étudiés dans le contexte des études pour la fragmentation, avec des effets négatifs, des effets de, de bordure. C'est tous les effets positifs et négatifs qui peuvent se Et dans ce papier, il y avait une deuxième, un deuxième volet euh, qui concernait le fait que l'hétérogénéité, en fait, souvent, on l'a décrit euh, en SIG avec euh, nos yeux à nous avec des méthodes de télévision, par exemple, qui n'est pas forcément euh, l'hétérogénéité que les espèces vont percevoir. Et donc, c'est euh, le concept d'hétérogénéité fonctionnelle qui euh, correspond à une description, une représentation du paysage qui correspond plus au, à ce que les espèces euh, perçoivent. Et ce volet-là du papier a, je pense, été beaucoup moins repris que, que le premier. J'y reviendrai euh, par la suite. Donc, suite à ce, cet article conceptuel, il y a un, un projet européen euh, qui, a, qui a démarré, qui est le projet Farmland, auquel euh, plusieurs d'entre vous ont participé, euh, qui avait pour objectif de tester de façon empirique ce, ce travail, cette hypothèse conceptuelle. Je ne sais ce que c'est. plus ouais. pour nous alors. Ouais. Donc ce, pour tester ce, ce cadre conceptuel, on s'est intéressé à la partie agricole des paysages, donc euh, la diversité et la configuration de la mosaïque agricole, et on a regardé la réponse de cette groupe taxonomique dans huit régions agricoles contrastées. Et ce travail a montré que euh, diminuer la taille des parcelles a un effet euh, assez important sur la biodiversité, et en fait aussi important euh, que euh, l'augmentation des milieux naturels. Donc, on compare des variations euh, entre 5 hectares en moyenne et 2,8, on a les mêmes variations du, du niveau de biodiversité que si on a des paysages qui varient de 0,5 à 11 de milieux semi-natural. C'est ce assez remarquable. Et c'est d'autant plus intéressant que cet effet sur la biodiversité il va se répercuter en cascade sur les services écosystémiques. C'est notamment ce qu'on a montré sur la pollinisation. L'effet de la diversité des cultures il est aussi important, mais il est beaucoup plus complexe. Je ne vais pas à rentrer dans les détails ici, mais en gros, on a montré qu'il euh, y avait des phénomènes d'interaction entre diversité des cultures et quantité de négociation naturelle. Également, d'autres travaux, d'autres thèses par la suite ont montré qu'il y avait des interactions avec l'intensité des pratiques. Hum, donc, ce, Cette diminution de la taille des parcelles, cette augmentation de l'hétérogénéité des paysages, d'un point de vue écologique, euh, ce premier, ces premiers résultats montraient qu'il y avait un potentiel d'un point de vue euh, écologique euh, puisqu'on peut potentiellement augmenter la biodiversité sans changer euh, la surface qui est dédiée à la production. Il suffit de changer la mosaïque des cultures tout en gardant le même pourcentage d'habitat semi-naturel. Et pour qu'un levier euh, devienne un levier pertinent, il faut aussi intégrer euh, des dimensions sociales. C'était un, un deuxième volet du projet Farming qui était d'évaluer dans quelle mesure le paysage est intégré dans les représentations des agricultrices. Là, une, une étude s'est basée sur le, un, un échantillon de 30 agricultrices dans les coteaux de Gascogne et a comparé euh, les modèles mentaux de ces agricultrices en fonction de catégories. Est-ce qu'elles avaient des exploitations avec plus ou moins de « et » Plus ou moins de « et » Et quelle diversité de cultures et de prairies. Les, le premier résultat absolument frappant, c'était le fait qu'à chaque fois, on avait euh, la PAC qui se trouvait au sommet de ce modèle mental, qui avait un effet majeur sur les décisions des agriculteurs. C'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, marqué. Le deuxième euh, constat, c'est qu'on a des liens entre euh, ce qu'on voit dans le, dans le paysage au sein de l'exploitation et la complexité du modèle mental, de façon assez euh, résumée. On peut voir, par exemple, que sur le, le cas de gauche, donc avec des exploitations plutôt simple, avec peu de milieux semi-naturels et dominé par les cultures. On a un modèle mental assez simple. Et on note aussi que les contraintes techniques, notamment celles liées à la taille des machines agricoles, sont beaucoup mobilisées et contribuent, dans les modèles mentaux, en tout cas, à justifier le, la succession des... À l'inverse, dans le, le type d'exploitation ag... de agricole de droite, donc des exploitations avec des assomments beaucoup complexes et plus de B, on a un, un modèle mental qui complexe, on voit que les interdépendances donc les effets de, des milieux euh, semi-naturels ou des pelouses vont avoir être pris en compte en fait, dans le modèle mental de l'agriculture. Donc ça, ça interpelle la façon dont les politiques sont pensées et de quelle façon elles vont en fait que ces contraintes soient liées à, aux machines agricoles ou alors le, la prise de conscience et donc l'accompagnement des agriculteurs par rapport à cette euh, compréhension des interdépendances. Et donc, compte tenu de, de ce poids monumental que la PAC a eu en, en tout cas dans la représentation des, des agricultrices, euh, c'est par ce biais-là, en fait, que je me suis petit à petit intéressée à, à cette question, euh, qui me semble être majeure pour travailler sur les paysages agricoles. et J'ai notamment eu l'opportunité de rejoindre un, un groupe de chercheuses au niveau européen qui s'intéresse à la performance environnementale de la PAC, et une, un des projets, un, une des études qu'on a menées, c'est... Euh, euh, Concentrer sur le rôle euh, des surfaces d'intérêt écologique, qui est un des critères du paiement vert et un des nouveaux instruments qui a été mis en œuvre dans la dernière réforme de la PAC de 2015. Et pour euh, explorer donc, cette performance environnementale de cet euh, instrument, de, cette, de ce critère, on a comparé les différents types de euh, surfaces d'intérêt écologique qui sont éligibles euh, dans la PAC. Euh, on a comparé les bénéfices pour la biodiversité de ces différents types de surfaces d'intérêt écologique avec euh, les déclarations qui avaient été euh, effectuées par les agricultrices au niveau européen, donc ça c'était en année enfin, en 2020. Et donc là on voit euh, que les, donc, les deux types de, de cultures qui, qui étaient considérées comme des surfaces d'intérêt écologique qui sont euh, les cultures intermédiaires et les cultures qui sont à la note, sont celles qui ont été majoritairement euh, déclarées, donc c'est 60% de CSIE, et que donc on peut légitimement se poser la question du bénéfice qu'a apporté ce critère, soi-disant de verdissement, puisqu'à priori, on n'a pas du tout euh, joué sur les, les, les types d'éléments paysagers les plus importants pour la biodiversité. Et puis un, un dernier exemple de mes travaux qui euh, découle aussi du projet Farmland, hein, qui, euh, qui montre en fait un petit peu comment... Euh, les, les projets peuvent s'enchaîner et donner lieu à, à des nouvelles thématiques de recherche. C'est la question des indicateurs de biodiversité, puisque j'ai trouvé que je me suis retrouvée dans un projet européen, le projet NIVA, qui s'intéresse aux données de la PAC et comment on pourrait les valoriser pour des objectifs environnementaux. Et donc, on s'est basé sur le, les résultats du projet de Parnon pour proposer un indicateur prédictif de biodiversité en utilisant les données de la PAC, qui sont les tableaux données RPG du registre que la pratique. Euh, ainsi que d'autres types de données qui sont euh, communément disponibles puisque l'objectif de ce projet c'était de produire des indicateurs qui soient euh, libres et applicables dans tous les pays européens sachant que tous les pays européens n'ont pas le même niveau de données le même précision, la même précision de données donc c'est quelque chose qui devait être très générique et donc aussi euh, en même temps un petit peu euh, grossier il euh, faut le reconnaître donc à partir de ces données on a construit un outil est basé sur un arbre de décision avec une logique floue de euh, et des paramètres qui sont issus du modèle statistique du nous qui permet de calculer donc de prédire un indicateur de biodiversité potentielle pour chaque grille euh, le carré d'une grille d'un kilomètre par un kilomètre euh, et donc d'avoir une valeur qui varie entre 0 et 100. Donc cet euh, outil, il a été utilisé euh, sur différentes zones. Donc là, je vous présente l'exemple du Gers. Il est en cours de test aussi dans d'autres pays et par d'autres euh, partenaires. Euh, les présentations qu'on a effectuées pour l'instant auprès des, des partenaires sont, ont montré un très fort intérêt euh, pour ce type euh, d'indicateur, que ce soit au niveau des ministères pour l'accompagnement des politiques publiques, ou au niveau des ONG pour, euh, par exemple, des enjeux d'affichage environnemental ou de certification. Donc, avec ce rapide euh, euh, balayage de, de certains travaux euh, qui montrent un petit peu comment euh, on peut avoir une continuité euh, entre différentes parties de sa carrière différents euh, objets de recherche différents endroits dans le monde euh, ce qui pour moi est, est ressenti comme important c'est cette continuité en fait entre des travaux qui sont très centrés sur la compréhension du fonctionnement très écologique euh, qui se base beaucoup dans les, sur les théories des hypothèses en écologie des paysages ou des communautés et euh, donc à, à, à l'opposé, enfin à l'autre bout du gradient, euh, des travaux qui sont beaucoup plus tournés vers l'action, qui vont plus facilement euh, faire appel à des travaux interdisciplinaires, des recherches partenariales. Euh, et ce continuum, bien sûr, euh, je passé pas fait à chaque fois dans chaque projet, c'est différentes parties, euh, différents projets, différentes périodes de ma carrière. Et je me suis aperçue, et notamment en réalisant euh, la FDR, que cette, euh, ce continuum est, était très important pour moi et une source d'équilibre, euh, qui me permet d'avoir cet ancrage dans une, une discipline et en même temps d'avoir euh, cette euh, pertinence de mes travaux d'un point de vue sociétal. Donc, c'est un équilibre un petit peu dynamique, mais euh, sur lequel euh, je compte euh, m'appuyer euh, pour la suite, c'est notamment euh, face à des euh, réflexions qui ne sont pas évidentes, euh, qui concernent euh, ce qu'on a tous vécu de cet été. Donc, j'y euh, vais avec. Euh, les actualités de cet été, mais cette euh, accélération de la crise environnementale, elle pose plein de questions, elle, elle nous chamboule euh, de, euh, de différentes euh, façons. Euh, et donc, euh, garder son équilibre de façon dynamique dans, dans ce contexte n'est pas évident. Euh, et donc, je, je vais faire une petite partie euh, qui est plutôt réflexive et qui n'est pas forcément classique dans une HDR qui est pour moi à plus Et qui concerne la, le questionnement sur le rôle de la recherche dans la société face à cette génération. C'est un mème qui est hyper connu sur les réseaux sociaux, qui en fait, est qui connaissent caricatural dans cet exemple, euh, bien entendu. Euh, L'idée, en fait, c'est que il euh, faut euh, être... Euh, enfin, en tout cas, moi, j je suis à un stade où j'ai accepté cette diversité de sentiments qu'on me traverse euh, depuis quelques années, et que par rapport à ça, il y a plusieurs stratégies et qui sont toutes euh, valables et intéressantes et justement, je pense qu'on a intérêt à prendre en compte cette diversité de stratégies euh, qui vont de rien changer à complètement donc je cite des exemples qu'on a connus euh, autour de nous. Et puis il y a la question de si on veut faire les deux, c'est-à-dire faire de la recherche et en même temps euh, avoir une action par rapport à cette accélération, est-ce qu'on le fait de façon euh, séparée ou intégrée C'est une référence au, au land, sharing, land sharing de l'écologie euh, voilà, il y a, y a un, deux options possibles, c'est soit on, dit, ben, on continue à faire des recherches sans rien changer, et puis on s'engage sur son plan personnel en tant que citoyen. Il y a tout un mouvement euh, qui est en train d'émerger et, et qui n'est pas forcément un consensus euh, qui consiste à repenser le, le rôle de chercheur dans la société en prenant en compte donc, sa, sa dimension euh, responsable, qui entraîne énormément de questions. Voilà, que je, que je vais balayer assez rapidement parce que moi, je pourrais en parler pendant deux heures, donc je, je peux pendant, pendant minutes. Donc la, la première question que ça pose, c'est sur quelle question de recherche on travaille Et euh, c'est quelque chose que j'ai bon, pris conscience assez tardivement sur euh, la non-neutralité de nos recherches, de mes recherches en tout cas, euh, ce qui n'est pas forcément évident qu'on travaille sur la biodiversité, sur la transition agroécologique, éco on dit que bah, ça va forcément dans le bon sens, euh, donc voilà, bon, il n'y a pas trop de remise en question. Et puis finalement, euh, avec le projet Farmonde, qui ne remet pas trop en question l'agriculture conventionnelle, des euh, incitations euh, qui viennent euh, d'ACO, de euh, saint -Rae à participer à des projets pour Bayer, ou encore des appels à projets qui nous incitent fortement à utiliser des capteurs et des outils numériques, euh, etc. Euh, voilà, j'ai commencé à, à me dire euh, mais finalement, euh, voilà, mes recherches, elles servent à quoi et comment je me positionne dans, dans, dans tout ce contexte-là. Euh, et euh, donc, je, je c'est pas une question euh, sur laquelle je suis très au clair euh, pour l'instant, c'est, je fais juste part de mes réflexions. Et je pense que ces réflexions, euh, elles sont nourries par différents euh, collectifs, donc, euh, le collectif horizontal, parce qu'il y a une actualité euh, pour moi là-dessus. mais je pense qu'on a intérêt aussi à le réfléchir à différents niveaux, individuels et collectifs. Et euh, ça, ça m'est relouté, mais on avait euh, d'ailleurs euh, réfléchi à la pertinence d'avoir un comité de pilotage au niveau de l'unité de recherche d'INAFOR, euh, ce qui, ce n'est pas forcément au consensus, mais justement qui pourrait générer des débats, je pense, constructifs. La deuxième grande question que, que ça pose, en fait, cette responsabilité de la recherche, c'est sur les pratiques. Donc Concrètement, on a énormément de défis. Je crois que dans mon manuscrit, j'avais deux défis. En fait, j'en ai rajouté un troisième parce que je pense qu'ils sont un peu différents. C'est le fait qu'on a un engagement à réduire nos, nos émissions pour être en accord, par exemple, avec les accords de Paris, mais on a aussi un enjeu d'adapter nos pratiques. Au euh, en fait, on va avoir des contraintes croissantes, et on, on voit en fait en termes d'énergie, le coût d'énergie augmente, mais aussi euh, le, le climat, qui nous force peut-être à repenser certaines activités par exemple de terrain parce qu'il fait simplement trop chaud. Euh, et, et ça évidemment, ça c'est relativement simple, mais le problème, c'est qu'on a aussi un défi, c'est de produire et diffuser de des connaissances qui soient euh, utiles euh, et qui permettent d'éclairer euh, les choix de la société. Donc, il y a tout un, un, un cortège de, de travaux, et notamment ceux menés par la voie 1.5, qui commencent à, à, à faire bouger les choses là-dessus et qui sont intéressantes pour essayer de fédérer, convaincre les gens, euh, avec euh, des, des choses intéressantes qui montrent que gagner son empreinte carbone, ça augmente sa crédibilité, et ça ne diminue pas euh, sa performance académique, donc, à priori, il y a raison de ne pas y aller. Euh, je pense que c'est valable dans une certaine mesure, mais quand euh, on voit l'ampleur des changements qu'il va falloir euh, euh, envisager, euh, la question va se poser de, de ce, comment on va plus loin et est-ce que c'est possible, de, à quel point c'est possible de découper l'impact sociétal et l'empreinte environnementale. Et pour ça, euh, moi, ce qui me paraît central, c'est de débattre euh, dans des collectifs du coup, euh, divers et variés, donc dans le site euh, 3, la bois en un port université la Técopole, le collectif euh, CO2-Vert, donc collectif pour une recherche responsable, et un collectif qui a été monté au niveau du centre INRAE du et qui a pour objectif de faire bouger les choses. Euh, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de changements en fait qui dépendent de, de, de niveaux qui sont supérieurs à celui des individus et des unités, notamment ceux qui dépendent du centre sur la négociation euh, des marchés. Voilà, donc d'où l'intérêt en fait de, de réfléchir à où se trouvent les leviers d'action et comment euh, fédérer et, et pouvoir agir à un bon niveau. Une troisième question, qui est, je pense la question la, qui peut-être la plus discutée et pas forcément la plus simple, c'est le, les actions qu'en tant que chercheuse, qu on va pouvoir mener à l'interface société, qui sont extrêmement diversifiées et on constate tous actuellement qu'on a un nombre de sollicitations vraiment croissant euh, de, de différentes natures. Et pour l'instant, on est souvent euh, un peu seul pour gérer ces sollicitations. Euh, on, on a une question de, de de charge de travail, donc des fois ça, ça peut aider à faire le signer, mais euh, je pense qu'on a intérêt à ce que c'est les questions de à quelle sollicitation on répond, et comment on, on fait pour ne pas le gérer seulement de, de façon individuelle, euh, sachant que c'est assez complexe en fait ces interactions avec la, la société, ça pose des questions de posture, ça pose des questions du de risque qu'on peut prendre aussi, parce que les prises d'opposition euh, publiques, euh, voilà, ici vous regardez tout ça hein, pour voir ce que ça peut générer. Et donc ce chiffre, en fait, de bah, c'est la li liberté des chercheurs de prendre position, de faire ses actions. Donc, c'est une responsabilité individuelle. Euh, je pense qu'elle est, euh, est dangereuse et, et inappropriée. Et donc, la question, que c'est facile de dire ça, mais c'est concrètement comment on fait pour passer d'une logique individuelle à une logique collective. Euh, donc, je propose des pistes d'action parce que sinon, euh, c'est un peu facile de critiquer. Euh, certaines qui émanent directement du collectif Nafor. Je précise que toutes ces réflexions ne sont pas du tout individuelles. Et il y en a une qui, est, qui a émergé récemment et je trouve intéressante, elle émerge dans différentes sphères, c'est la capacité à débattre. Parce que je pense qu'on n'est pas forcément armé ou habitué à débattre avec des arguments scientifiques. Et se confronter à la société, ce n'est pas toujours évident. Et donc, euh, cet apprentissage et cet débat, je pense que c'est quelque chose qu'on a intérêt à réfléchir euh, le dernier, La dernière question, et qui n'est pas des hein, euh, concerne la gouvernance de la recherche, le fonctionnement en soi de nos, de nos institutions. Euh, et je pars du constat euh, sur, sur ce point que euh, la recherche scientifique, elle est un peu paradoxale parce qu'elle euh, fait beaucoup appel à des approches collectives et de plus en plus collectives parce que pour répondre à des questions complexes, on avance cette diversité de, de compétences et parfois de, de gros euh, consortiums pour récolter des données, par exemple au niveau européen, qui soit généreux. Et en même temps, on est plutôt dans beaucoup dans un système qui euh, survalorise la performance individuelle et qui va faire jouer euh, la compétition. Donc ça, c'est quelque chose de, de assez général. Et si on rajoute par-dessus le, le contexte d'accélération de la crise environnementale, que la recherche va devoir elle-même gérer pour sa propre transition euh, et que ça va générer des conflits, que euh, toutes ces questions que j'ai rapidement balayées euh, juste avant, elles ne sont pas du tout faciles et que euh, quand on est dans ce contexte de, de gros collectifs mais avec un poids beaucoup, euh, peut-être beaucoup sur les individus et leurs performances, euh, voilà, je ne suis pas sûre que ça facilite tous les chantiers que la recherche va devoir mener et les questions toutes bêtes qui commencent à se poser, c'est voilà pour commencer à faire bouger les choses. Si on veut par exemple atteindre les objectifs de, de, en termes de réduction des gaz à effet de serre, une gouvernance descendante avec des actions coercitives, est-ce que c'est ça qu'il faut Ou est-ce que gouvernance horizontale et le principe d'adhésion est plus important même si ça prend plus de temps donc ça, c'est valable. Vous avez cité l'exemple le, des gaz à effet de serre, mais c'est valable pour plein d'autres questions que je vais citer auparavant. Et euh, il me semble, euh, après avoir été donc, euh, directrice de, de l'unité d'INAFOR pendant quatre ans, euh, qu'on a tout intérêt euh, à regarder ce qui se passe dans les unités, parce qu'il y a plein d'unités en ce moment qui sont en train d'expérimenter des choses, de se voilà, de poser des questions. Euh, et donc dans, dans le manuscrit de, de euh, je, je me suis euh, euh, laissé tenter par un exercice de bilan euh, qui, est, qui est préliminaire hein, pour l'instant de, de ces quatre ans de direction euh, qui va être euh, creusé par la suite puisqu'on aimerait bien en faire un travail euh, politique euh, et du coup il y, y a plusieurs choses en fait, euh, qui sont parties de cette, cet exercice que j'ai fait euh, et qui sont, euh, moi je trouve, très positives et il me semble aussi que c'est quelque chose qui est partagé au sein du collectif voire en dehors. C'est le fait que des unités de taille moyenne qui sont interdisciplinaires suffisamment pour avoir euh, donc, euh, des disciplines, mais pas, pas, pas trop complexes, et le fait que ça soit peu hiérarchique, ça favorise le débat et ça favorise euh, la créativité. Donc, dans beaucoup de, de publications, on parle d'innovation, c'est pas forcément un terme que, que j'utilise beaucoup, mais voilà, c'est ça, ça l'idée. Un deuxième point positif, c'est le, le principe de gouvernance partagée puisque donc euh, on a mis en place une gouvernance avec une direction collégiale qui permet de répartir la charge mentale au sein de la direction, des instances euh, avec des fonctionnements euh, très participatifs euh, qui permettent de, de favoriser le, le rôle de chacun en fait dans le collectif. Et ça, ça a été euh, un, considéré comme un facteur de bien-être, enfin, de qualité de vie au travail et euh, un facteur de résilience aussi euh, quand il y a eu des, des, des perturbations. C'était le cas notamment du covid je pense qu que notre gouvernance a, a bien tenu le choc. Et enfin, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans des petits collectifs, beaucoup plus que dans les gros. En tout cas, c'est le, le sentiment que j'ai en comparant en discutant avec des collègues qui sont dans une grosses euh, Et en termes d'expérimentation, c'est beaucoup plus facile enfin, dans un petit collectif de tester de des choses, euh, voilà, que ce soit donc, sur des aspects de gouvernance, des aspects de gestion euh, très logistique, euh, voilà, pour faire émerger en fait, euh, des des problèmes, des, des, des conflits de valeurs, des, des compromis à trouver. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui méritent d'être creusées euh, au niveau des unités. Et tout ce, le bilan que j'en ai fait en, en creusant un petit peu dans la littérature sur les organisations, je m'aperçois que euh, c'est cohérent avec beaucoup de choses qui commencent à émerger dans la littérature, que ce soit sur les organisations en général, l'intelligence collective ou euh, le, le fonctionnement de la recherche. Et donc, ça, ça. Euh, nous conforte dans l'idée que euh, regarder de plus près ce qui se passe dans l'unité et utiliser ça comme un niveau d'expérimentation pour ensuite peut-être en tirer des enseignements pour des niveaux euh, institutionnels élevés, ça paraît tout à fait euh, pertinent. Maintenant que j'ai balayé donc, un ensemble de questions et que du coup assez euh, critiques, euh, j'en reviens à la dernière partie de ma présentation qui est... Euh, qui va tenter en fait, de mettre en action tous ce questionnement ces questionnements et ses principes, parce que c'est facile de poser des questions, mais c'est plus compliqué de les transformer en action. Et donc dans ce, ce projet, en fait, je pars du constat qu'on a cette accélération de la crise environnementale, qu'on en parle beaucoup plus, euh, est, elle est beaucoup plus présente dans le débat public. Et à mon avis, elle est présente avec un prisme de vision qui est centré énormément sur le changement climatique et sur euh, les, la réduction des émissions carbone. Même si euh, c'est indéniable, la biodiversité progresse, euh, on ne remets pas ça en question, mais euh, pas du tout à la hauteur euh, des enjeux. Et je crois qu'on l'a vu cette année, dès qu'il y a une crise, euh, c'est le cas avec euh, le conflit en Ukraine, euh, elle est euh, rapidement euh, sacrifiée, par exemple, euh, pour, avec l'argument maintenir euh, la sécurité alimentaire. Et donc, par rapport à ça, en fait, j'ai réfléchi à, à trois axes de recherche euh, qui, qui sont des hypothèses en fait, qui pourraient permettre de faciliter le, la prise en compte euh, de l'enjeu biodiversité dans l'action publique. La première perspective, c'est de dire, comme je l'ai présenté en introduction, que la biodiversité elle joue des rôles aussi pour les autres mondes planétaires, euh, et qu'on a des phénomènes de rétroaction de en fait, euh, ces différents mécanismes. Et pour attaquer cette question, donc, je, je m'intéresse pour l'instant au cas des permanentes permanents, qui sont intéressantes et pertinentes à, à deux titres, euh, D'un côté, c'est le fait qu'elles vont être centrales dans la transition agroécologique, agro puisque donc, dans tous les scénarios de prospective agricole, on a euh, les mêmes choses qui reviennent c'est qu'il va falloir diminuer euh, la taille de, de l'élevage du châtel et se recentrer sur les crédits permanents. Et le deuxième, c'est qu'on voit déjà, parce qu'on a une augmentation des sécheresses euh, depuis les dernières années, que ces sécheresses elles vont générer des changements de pratiques, soit bon, l'amendement, soit l'inflation le retournement des familles qui impacte la biodiversité qui impacte pour les services donc ces deux caractéristiques donc, ça me semble être un cadre particulièrement pertinent pour étudier cette, approcher cette question des écosystèmes concrètement euh, je, je suis en train, on est en train de réfléchir à deux projets qui ne sont pas encore acceptés euh, qui, qui vont être déposés prochainement le premier c'est euh, et qui font appel tous les deux à du partenariat le premier, c'est un, un projet de poste d'interface. Il y quelqu'un du Conservatoire botanique national de Toulonnée-Méditerranée qui, qui viendrait, si c'est accepté, euh, passer du temps à Dinafort pour réfléchir sur la base des, des données qui sont collectées euh, par le, le Conservatoire à euh, améliorer la compréhension donc, de l'effet de ces différents changements globaux sur la flore et la multicontinuité à partir de cette compréhension, améliorer les indicateurs et les rendre disponibles auprès des gestionnaires. Et enfin, évaluer donc, à mesure les politiques publiques prennent en compte et permettent de jouer sur les bons leviers euh, pour favoriser euh, la transition, le fonctionnement agroécologique de cette euh, vie Deuxième projet, c'est un projet de thèse euh, donc en lien avec euh, l'Observatoire français de la diversité. Euh, et qui lui s'intéresse plus euh, aux dynamiques temporelles de la flore dans ces prairies permanentes, toujours sur la base des données des conservatoires botaniques, mais passé au niveau national, avec euh, l'idée de regarder quelles sont les dynamiques des plus d'espèces à différents niveaux d'organisation. Est-ce qu'on peut euh, évaluer l'effet des, des changements de pratiques, donc avec des dimensions temporelles comme l'âge, euh, la fragmentation des prairies, qui va être important, éventuellement l'effet le, des politiques publiques. Et enfin, est-ce qu'on arrive à montrer si la diversité de ces prairies permanentes joue un rôle sur la résilience et donc euh, l'idée qu'on est en train de poser, c'est est-ce qu'on peut utiliser les données de la télédétection euh, pour voir si on, on peut évaluer cette fluctuation de, de productivité. Le deuxième axe euh, de mes recherches concerne euh, la question des indicateurs que j'ai commencé à, à travailler dans le cadre du projet NIVA qui a montré une très forte demande pour ce genre d'indicateur et aussi beaucoup de marge de manœuvre pour les rendre utilisables, euh, avec des, des enjeux donc le, sur trois critères de l'utilisabilité de l'indicateur, que ce soit le, la pertinence de l'indicateur pour l'utilisatrice, la crédibilité scientifique ou la légitimité dans le processus de construction. Et les premiers retours qu'on a eu dans le cadre du projet Niva, ils nous euh, incitent fortement à explorer euh, une vision plus fonctionnelle des paysages agricoles, est donc en lien avec le, le volet euh, qui, était, qui semblait être sous, euh, beaucoup moins repris dans le, dans le papier euh, avec euh, les Farig en 2011, qui concerne donc le, cette typologie euh, fonctionnelle euh, découverte notamment euh, avec euh, donc un projet qui vient d'être accepté par le méta financé par le métaprogramme Biosphère du de euh, avec deux, deux volets. Euh, donc, interdisciplinaire, un premier volet qui se concentre sur les utilisatrices et la, la diversité des, des usages et la, les, les besoins afin d'affiner en fait, les, les pistes qui sont pertinentes à creuser pour améliorer cet indicateur. Et puis un volet plus écologique et agronomique qui va tenter d'explorer différentes pistes pour mieux caractériser cette euh, hétérogénéité fonctionnelle, toujours à partir de données qui sont largement disponibles. Ce euh, voilà, et, à, et améliorer le, la crédibilité, mais aussi le, la pertinence de l'indicateur. Il y a un troisième volet qui essaiera de, de combiner ces deux euh, volets, ces deux résultats, euh, pour produire un, un indicateur ou un, un outil qui soit opérationnel. Euh, le dernier axe donc, que j'ai mentionné, qui concerne celui des politiques publiques, euh, qui est quelque chose qu'on qu semble important à creuser, étant donné les enjeux. Avec un constat d'incapacité de, de la principale politique agricole euh, en Europe, donc et la PAC, à atteindre ses objectifs environnementaux et sociétaux, euh, du fait de l'inertie des réformes, des inégalités dans de, les relations de, de pouvoir, euh, avec une lueur d'espoir qui concerne le pacte vert européen qui a été euh, validé en 2020 et donc différentes stratégies qui représentent des opportunités de d'avoir de, euh, des politiques euh, plus ambitieuses, mais reste à voir comment ces politiques vont vraiment pouvoir euh, être à la hauteur des enjeux, euh, que soit les politiques actuelles ou euh, des politiques euh, nouvelles ou euh, largement modifiées euh, dans le futur. Donc ça, c'est des travaux euh, qu'on qu va continuer à mener, donc avec mes collègues euh, européennes, euh, dans le projet euh, euh, Horizon Europe euh, qui démarre, enfin qui vient de l'agroécologie française qui est un, un large projet, donc je ne pas les aspects, mais euh, on prévoit de travailler sur euh, certains volets en particulier, euh, pour vraiment euh, à la fois en analysant la, la littérature, en, a, en analysant des gros jeux de données qui sont maintenant euh, disponibles sur le, les subventions qui sont distribuées au niveau européen, euh, poser cette question et pouvoir euh, proposer euh, des pistes d'amélioration euh, pour favoriser le déploiement de l'agroécologie via euh, ces cette... politiques. Et je terminerai avec une diapositive d'ouverture. Donc au-delà de ces trois axes qui sont déjà engagés, puisque c'est des projets qui commencent, qui sont en cours de construction, je voulais mentionner qu'il y a quelque chose qui commence à, auquel je réfléchis de plus en plus, qui s'inscrit dans un, un, un thème de recherche qui prend beaucoup d'ampleur depuis quelques années, qui concerne les réflexions sur des scénarios alternatifs à la croissance économique. Puisque c'est l'origine, en fait, de tous les, les changements d'utilisation de des terres, de, de l'utilisation de croissante des ressources qui génèrent euh, le dépassement des limites planétaires. Euh, et donc, ce, ce mouvement-là, il est euh, assez marqué dans différentes euh, disciplines, que ce soit dans les sciences du climat, en, en économie, euh, aussi dans les, les sciences de la conservation. Euh, et je, je me permets de rappeler la définition de l'un des scénarios alternatifs à la, à la croissance, qui est celui de la décroissance, euh, qui, euh, quand je discute avec des gens, euh, le ramène souvent à une diminution du PIB, euh, et alors que c'est une définition plus intégrative et plus complexe, qui fait appel à, à plein de, de dimensions euh, très interdisciplinaires, pour le coup. Euh, et il y a quelque chose que j'ai remarqué euh, euh, récemment, en lisant un rapport euh, produit par un groupe de réflexion qui avait été réuni par INRAE en 2021, donc, le, le processus de le royaume euh, qui avait euh, donc, cet enjeu de réflexion, sur, de prospective sur les questions de recherche que INRAE euh, devrait euh, approfondir. Et donc, il y a un, une mention en fait, de, de la nécessité d'explorer un, un panel de scénarios de tendance économique plus large que ce qu'on fait actuellement, et y compris euh, des scénarios de, de contraction euh, économique. Euh, donc, euh, l'ensemble de ces éléments, m'amène à penser que c'est quelque chose auquel euh, l'ensemble des, des chercheurs, et en particulier les chercheurs en écologie, ont tout intérêt à, à réfléchir, que ce soit pour euh, des applications sur leurs propres questions de recherche ou les conséquences que ça aurait sur le métier de chercheur euh, en ligne. Et avec euh, cette diapo de conclusion, euh, j'ai encore à remercier toutes euh, celles qui ont contribué à, à ces travaux et à vous euh, toutes pour votre attention. Merci.